C'est jamais trop tard, on peut toujours faire marche arrière et, et encore s'orienter vers autre chose. Il n'y a rien de plus beau que de se dire qu'on réalise rêve ses rêves et si je peux faire ça tous les jours de l'année jusqu'à la reste de ma vie, il n'y a aucun souci. <rire> Bonjour, vous écoutez les autres, le podcast qui parle des gens qui se sont trouvés pour les gens qui se cherchent. Euh, si on parle maintenant de ce que tu fais maintenant, ouais. Je vais te sortir un peu plus. Ok, alors là je suis en quatrième année de chirurgie dentaire. Sur cinq, c'est ça Sur six. Sur six. <rire> je <suis> mal révisé. <rire> on peut dire que c'est cinq si c'est en dehors de la première année de médecine. Ça, ça, ça, donc ça marche, ça, ça, marche. <rire> ça marche, ça marche. <rire> donc euh, en, euh, en quatrième année de, de dentaire, donc qui se traduit par euh, une année où on débute euh, la clinique. Mm -hmm. Donc euh, à partir de septembre, on a deux journées à l'hôpital où on a donc on travaille en binôme avec euh, donc nos premiers patients, nos premiers actes, nos premiers gestes, et en, enfin on, euh, on, a, on applique la théorie à la vraie pratique. On n'est plus en salle de TP, on est à l'hôpital avec les patients. C'est forcément dans un hôpital ou c'est peut-être dans des euh, structures privées aussi enfin, euh, C'est à l'hôpital, oui, c'est dans les SHU. Après c'est vrai qu'au cours de ma première année de médecine, euh, j'étais allée voir un chirurgien en facial qui, euh, qui m'avait clairement dit euh, « Non mais mademoiselle, euh, alors déjà vous n'y arriverez jamais et, euh, parce qu'il n'y a que des hommes sur ces postes et euh, que vous serez beaucoup mieux euh, dentiste euh, au bord de la plage à travailler trois jours par semaine et à vous occuper de vos enfants. » Ce okay. qui m'a... Bon, ce qui, euh, je pense, quand on a 17-18 ans, euh, met un bon coup euh, et donne un petit peu des, <rire> des motivations à refuser ce type de discours. Mais euh, euh, plus je réfléchissais et plus finalement, j'étais... Euh, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai pu prendre la mesure euh, finalement, même si la forme n'était pas du tout là, mais euh, du fond qu'il pouvait y avoir. Même si je n'ai pas du tout toléré ce qu'il m'avait dit. Je me suis aussi rendu compte, quand je faisais 70 heures par semaine, avec des ambitions de poste de management assez élevées, etc. Ben je savais qu'il allait falloir que je renonce à ma vie perso, mm -hmm. et ce qui pour moi n'était pas considérable et n'est pas aujourd'hui non plus. D'accord. Donc je m'étais dit finalement concentre-toi un peu plus sur le métier de dentaire, va voir des dentistes, des dentistes hommes, des dentistes femmes, regarde est que, comment est-ce qu'ils travaillent, les différentes spécialités et voici euh, finalement ce serait un, un compromis euh, bon pour toi et euh, qui te convient pour allier comme t'en as envie euh, ta vie perso avec ta vie pro et ben ça n'a pas euh, ça a pas manqué hein ça m'a clairement conforté dans dans l'idée et tout en respectant ma euh, vocation qui était de redonner du sourire rétablir des fonctions et euh, voilà soulager des douleurs donc tout tout y était et tout lié dans le métier de chirurgien dentiste d'accord alors, le, le contexte, c'est qu'on est au lycée, t'as à peu près 15 ans, on est en seconde. Ok. Comment ça se passe à ce moment-là pour toi euh, Alors la seconde, à ce moment-là, ça se passe très bien, je suis à Montpellier. Ouais. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, les mêmes amis puisque globalement on est tous issus du même collège. Ok. Et, euh, et en seconde, euh, je commence déjà un petit peu à avoir des orientations sur euh, le futurs euh, mes envies de, de métier, pour l'avenir, etc. Ça se dessine tout doucement. Donc en seconde, tu sais déjà ce que tu veux faire euh, Ouais, ça commence à se dessiner. Okay. C'est sûr déjà que c'est vers la santé, la santé que j'ai envie de me diriger. Et ça vient d'où cette envie T'avais fait des salons T'as des parents qui sont dans la santé Alors, euh, euh... Ouais, j'ai des parents euh, de, qui, qui sont dans la santé. Donc c'est vrai qu'avec un, un peu un background assez médical dans la, dans la famille. Et euh, je pense que ce qui a un petit peu dessiné euh, mon euh, envie de travailler dans la santé c'était plutôt euh, les émissions devant lesquelles euh, ma mère pouvait me mettre euh, en fin de journée okay. et euh, c'était quoi une... comme émission bah une, de... une des émissions euh, que j'ai vues et qui m'a beaucoup marqué c'était sur euh, les fentes vélo palatines les fentes labiales c'est ce qu'on appelle euh, les plus communément les becs de lièvre et c'est vrai que ça m'avait euh, énormément marqué et euh, que je m'étais dit euh, bon bah qui c'est ça que tu veux faire, tu veux redonner le sourire à ses enfants, et et donc c'est de façon assez cohérente que l'idée de, de faire une première année de médecine s'était dessinée assez rapidement sur mon visée. Ok. Et donc du coup, euh, en seconde tu sais déjà ce que tu veux faire, du coup première scientifique Voilà, exactement. Donc la, la première scientifique... Qui euh, te conforte Oui tout à fait, et puis euh, j'étais plus confortable dans les, dans les matières scientifiques. Euh, en maths, en physique, et beaucoup moins en histoire-géo, en français, et en langue. Et en langue donc, euh, donc oui, c'était assez naturel euh, que je continue en, en scientifique. Ok. Et euh, du coup, l'année terminale, tu postules, tu fais tes choix Alors oui, alors à ce moment-là, euh, c'était pas du tout dans une dynamique parcours sub d'aujourd'hui. Oui. Euh, C'est pas du tout des questions qui se posaient, en fait, c'était plus euh, « Qu'est-ce que tu veux faire, Kelly ?»« ben, Je m'inscris à la fac de médecine pour faire... Euh, » à l'époque ce qu'on appelait une P1, mmh. et, euh, et voilà, et j'ai fini à la, je crois à la bibliothèque ou à la faculté pour m'inscrire à l'issue des résultats du bac, et voilà, de façon très simple. Ok. Et pendant ma licence de biologie, euh, je me suis engagée euh, du côté de l'associatif, okay. et, euh, et je m'y plaisais énormément, euh, ça m'a apporté beaucoup beaucoup de choses, et, euh, et ça, je pense que ça m'occupait tellement de temps euh, aussi bien euh, <rire> dans ma tête qu'en déplacement etc que que le temps est passé très très vite okay. c'était un peu un exutoire en fait l'assaut ça euh... t'a permis d'être occupé de découvrir d'autres choses euh, c'est possible ouais, ouais. c'est possible après euh, je m'ennuyais un petit peu en biologie parce que j'avais quand même bien bossé ma première année ouais. euh, en tout cas bien le bien premier semestre donc c'est vrai qu'en première année de biologie euh, il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà que j'avais déjà en tête, donc euh, oui j'ai pu un petit peu me focusser sur l'associatif euh, tranquillement. Ok. Et du coup tu finis ta licence de bio et tu vas ouais. faire euh, un master 1 à... Non, à ah, Nantes, Exactement. Ça. Ouais. Donc euh, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de ma, de ma troisième année de, de bio, donc je valide et là, je me dis, bon, qu'est-ce que tu fais, Kelly Est-ce que tu retournes en première année de médecine mm -hmm. Ou est-ce que tu continues et puis finalement, tu renonces peut-être un petit peu à ton envie de médecin Et, euh, et puis euh, l'associatif t'a tellement apporté, tu te sens tellement bien euh, dans cette idée d'interaction avec les gens, de communication, de, même aussi la notion un peu de, de pédagogie, de transmettre des connaissances est-ce que tu peux pas euh, trouver un métier qui compile à la fois la biologie, le médical, à euh, tout ce que tu as apporté à l'associatif, et donc là je me dis, bah go tente ça, fais un Master 1 euh, en euh, Management, oublie euh, mon Master 1. Et euh, ensuite Master 2 à Paris. Voilà, Master 2 à Paris après avoir fait euh, mon stage de M1 euh, chez Pierre-Fabre à Castres. Mm -hmm en marketing, sur la santé féminine. Ce, ce stage-là, il m'a beaucoup marqué et il m'a fait un petit peu me conforter avec mon idée que je serais médecin, parce que je me sentais très très bien euh, chez Pierre Fab sur le métier que j'avais de chef de produit. Okay. Donc je m'étais dit, ben, essaye de trouver euh, un master 2 euh, en alternance, complètement, toujours dans les IAE, mais qui te permettent euh, de garder ce pied dans l'industrie pharmaceutique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'IAE Gustave euh, Eiffel. Oui. à Paris euh, et en alternance chez euh, Janssen, qui est la branche pharmaceutique de Johnson Johnson. D'accord. Voilà, en hématologie. Finalement, il y a, y a l'associatif qui a beaucoup pesé dans tes choix de carrière. Oui, complètement. Euh... Ah oui. oui. Oui, tout à fait. Ce que ça m'a apporté euh, m'a permis de me guider sur euh, les masters que j'ai fait derrière. Mm -hmm. Quand euh, j'ai postulé pour l'alternance, j'avais plutôt ciblé des euh, gros laboratoires. D'accord. Parce que j'ai un besoin permanent de mobilité, j'ai beaucoup besoin de bouger. Donc Ça, c'est quelque chose que m'a apporté l'associatif et que j'avais envie de retrouver dans mon métier. Mm -hmm. Donc, en tant que chef de produit, euh, je savais que c'était en allant... Enfin, je me disais, hein, j'en avais aucune certitude, mais en allant sur les gros laboratoires, j'allais pouvoir certainement être beaucoup plus mobile. Et ça n'a pas manqué, parce que chez Janssen, j'ai pu faire des congrès internationaux, des congrès mondiaux, européens. Et euh, tu étais dans quel état d'esprit quand tu te levais le matin Tu étais contente de tes choix de carrière, de ce que tu faisais euh, Alors, euh, au quotidien, en fait, côté travail, comme ça me demandait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, euh, j'avais pas forcément euh, d'opinion particulière, j'étais un petit peu tête baissée dans le travail. Comme quand tu faisais de l'asso finalement Un peu comme quand je faisais de l'asso okay. c'était un bon point. En revanche, quand euh, je retrouvais mes amis, euh, c'est vrai qu'il y avait une certaine fierté, parce que euh, c'est vrai qu'à 23 ans, euh, je me suis retrouvée avec un très bon poste. Euh, qui n'est pas forcément facile d'accès, mmh. donc euh, j'avais un très bon retour de mes, de mes proches et de mes amis euh, sur ma réussite euh, et mon insertion professionnelle, et tout ce que je pouvais leur dire sur mon quotidien au travail, il y avait un effet « waouh » qui était clairement là et qui me faisait du bien. Ok. Donc, mmh. finalement, c'était le regard des autres sur ta situation qui faisait du bien Oui, peut-être plus que le, que le quotidien qui était assez difficile, oui, ouais. sur okay. le poste que j'avais à ce moment-là. C'était difficile à cause des déplacements, à cause de la pression euh, Oui, il y, a un, il y a un certain enjeu quand on est chef de produit à travailler sur, euh, sur des, euh, des médicaments qui, euh, qui ont des impacts très forts, euh, aussi bien pour euh, les patients, les médecins, que d'un point de vue purement business. Euh, c'est vrai que assurer un lancement d'un lancement un, un gros gros médicament, c'est beaucoup de pression. Les yeux, sont, euh, les yeux sont sur nous quand même, même au sein de l'entreprise. Donc euh, il, faut, il faut arriver à porter ça sur ses épaules quand on a 25-26 ans. Et quand tu t'es lancé est-ce que t'as pas eu peur de te dire euh, finalement c'est moins bien que ce que j'imaginais ou c'est complètement différent et euh, mmh. en fait ça me plaît pas tant que ça Non je l'ai pas du tout lu. Non pas du tout. Est-ce euh... que tu t'étais bien renseigné avant et, euh... Euh, C'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup, beaucoup réfléchi. Euh, en 2010, si je dis pas de bêtises, la passerelle, la possibilité de faire une passerelle, mm -hmm. euh, a été mise en place. Et euh, donc 2010, c'était à la fin de ma licence 3. D'accord. ma licence. Et je m'étais dit, bon, aussi, tout en faisant quand même mon master 1 et 2 en management, euh, dans l'idée de devenir chef de produit en marketing, mm -hmm. je m'étais dit, il y a toujours la passerelle et fais ton Bac plus 5, et avec ton Bac plus 5, si un jour tu as besoin de le faire pour le faire et tenter ta deuxième chance, tu pourras. Ben, ça n'a pas manqué. D'accord. Et euh, du coup maintenant je te pose je la même question, mais euh, tu es dans quel état d'esprit quand tu te lèves le matin euh, Dans un très bon état d'esprit, surtout les jeudis matin et les vendredis matin, bon, le samedi dimanche aussi, mais euh, euh, c'est vrai que je, je suis dans un très bon état d'esprit. Le plus sympa le je jeudi-vendredi parce que c'est les jours euh, où euh, nous sommes à l'hôpital. Mmh. Les lundis, mardis mercredis commencent à être un petit peu euh, longs long parce que c'est la troisième euh, année d'études en plus des cinq premières. Donc forcément, là, ça commence un petit peu à se ressentir mmh. certains matins. Mais ça va, hein, c'est pas... Euh... Je pense que c'est surtout normal. Je pense aussi, ouais. Et euh, qu'est-ce qui a chang changé dans ta vie par rapport à mon ancien métier euh... Par rapport à mon ancien métier, ce qui a changé dans ma vie. Euh, alors spontanément, j'aurais tendance à dire que je suis moins fatiguée. D'accord. Euh, J'ai un petit peu l'impression d'avoir régressé en âge, globalement. Ok. Parce que euh, le poste que j'avais euh, m'imposait d'assurer une certaine légitimité dans mon poste, dans mes prises de parole. Euh, voilà, c'était un poste avec beaucoup de responsabilités, avec un très gros budget avec des gros enjeux, et là aujourd'hui je suis une étudiante, donc euh, c'est vrai qu'il y a cette petite régression, du coup ça me permet aussi moi de, de progresser sur le fait de me prendre un peu moins au sérieux, donc c'est très bien. Oui, parce qu'il fallait progresser... Euh... Euh, progresser je sais pas, mais euh, je sais pas. Bon. D'accord. Je pense que c'est positif. Et du coup, est-ce que tu penses que le fait d'être Mieux d'être plus à l'aise dans ta vie professionnelle, ça, les impacts sur ta vie perso Oui, complètement. Ça, quand, euh, quand on est en, enfin, dans la vie professionnelle, quand, euh, on, ce qu'il y a eu, c'est que sur mes deux dernières années de, euh, de travail en tant que chef de produit, donc sur quatre, euh, on était dans un contexte très difficile de lancement, mmh. où euh, je me suis retrouvée sans euh, supérieur hiérarchique, N plus 1 et N plus 2. D'accord. Donc c'était une situation assez difficile, je travaillais vraiment beaucoup pour assurer le lancement du produit. En termes de livrable, il y avait beaucoup beaucoup de choses à, li à livrer, à délivrer. Et, euh, et donc c'est vrai que dans la machine un peu euh, infernale enfin du travail, on ne prend pas le recul. À ce moment-là, mon conjoint euh, euh, est monté sur Paris, m'a rejoint et on s'est installé. Et c'est un peu lui qui a lancé la sonnette d'alarme et qui m'a dit en fait, je ne me rendais pas compte, mais euh, c'est pas possible le rythme que tu as. Et c'est vrai, que quand on en reparle aujourd'hui, et qu'il me, me dit, tu vois, c'est le ah rythme que tu as aujourd'hui, c'est ce rythme-là qui est sain, et ah regarde, ouais. ça, ça matche très bien avec ouais. la vie perso. Ouais. Et c'est vrai. Ah D'accord. Et euh, si on parle maintenant de la, la transition, comment est-ce que ça s'est passé C'est tu t'es levé un matin, et puis tu t'es dit, euh, c'est bon, c'est maintenant euh, Ouais, complètement. En fait, euh, le fait d'avoir été confrontée à cette situation difficile, j'étais un peu à la à mauvais endroit au mauvais moment. Mmh. Clairement, je pense que c'était très ambitieux de mettre une si jeune personne euh, sur mon, le poste que j'avais avec euh, une absence de, de supérieure hiérarchique, c'était bah, pas m'aider. Pour autant, euh, ça m'a permis un peu de faire un bilan et de me faire dire qu'au long terme, euh, me dédier 100% euh, à m'investir autant c'était pas possible, donc euh, à ce moment-là, c'est assez naturel, je pense qu'on le... a tendance à chercher un peu l'issue, donc la passerelle s'est reposée à ce moment-là, okay. et, euh, et je l'ai tentée, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps sur la rédaction de ma lettre, euh, ce qui m'a permis complètement de faire le point sur ce que j'avais vécu euh, sur ces quatre premières années de travail. Oui. C'était ta lettre de, la de motivation pour, pour, hein, pour, pour la, la passion c'est ça Oui. D'accord. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui m'a fait aussi beaucoup de bien, et qui m'a préparé à cette transition parce que j'ai vraiment pu poser sur le papier euh, d'où je venais et où je voulais aller et pourquoi. Donc c'était euh, mieux préparer aussi moi finalement et pas que euh, candidater et convaincre un jury euh, de me retenir. Donc, euh, donc elle s'est préparée grâce à ça je pense. Ensuite il y a eu un bon été de repos puisque ouais. j'ai quitté l'entreprise en juillet pour réattaquer euh, euh, donc euh, ma vie étudiante euh, en septembre. Donc ça a été deux mois qui m'ont vraiment permis de me poser et de me dire « Allez, c'est bon, tu mets entre parenthèses de la dimension professionnelle, tu repars sur trois ans très très euh, studieuse, mm -hmm. et puis euh, tout en me disant qu'à l'issue de ces deux années studieuses, il y allait y avoir de la clinique qui allait arriver assez vite. » euh, Je pense que ce qui est important de noter, c'est que le métier de, et les études de dentaire sont des études qui sont très très professionnalisantes dès le début. C'est-à-dire qu'on rentre dans ces études dès la deuxième année en sachant qu'à la fin, on va être chirurgien dentiste, et pas autre chose. Donc, euh, c'est très structurant, je pense, pour une reprise d'études, de se dire, euh, je ne repars pas dans quelque chose de très... de fou, abstrait. Très abstrait, un domaine qui me fera déboucher <coughs> sur x y métier. là, c'était direct. D'accord. Et... Euh... Euh, Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette... Euh... Dans cette phase, est-ce que ça a été le côté euh, « je vais retourner faire des études », est-ce que ça a, ça a été le côté euh, « j'ai une sorte de perte d'indépendance euh, » Parce qu'avant, je, je travaillais, donc je pouvais je, je souvenir à tous mes besoins, ouais. et d'un coup, euh, ouais. je deviens indépendante. Alors, euh, au tout début, je dirais les trois premiers mois d'études, ce, euh, ce qui a été difficile, ça a été plus euh, après les journées de cours, de devoir arriver à la maison et de devoir dire... Bon, ben ce soir euh, j'ai des cours à apprendre, euh, ah ben non ce week-end, samedi je vais aller à la bibliothèque. Donc ça c'était pas simple. Après ouais. d'un point de vue financier, euh, euh, d'un point de vue financier, euh, ça n'a pas euh, posé de, de soucis parce que le premier métier que j'ai eu m'a donné la chance de, de pouvoir constituer une épargne. Okay. Donc, euh, donc qui me permet de.. qui me permet de assurer tranquillement cette reprise d'études. C'est quelque chose à considérer, c'est important. C'est d'ailleurs quelque chose que le, le jury de passerelles euh, ont tendance à demander assez fréquemment. Okay. C'est comment est-ce que l'étudiant, l'étudiante compte ouais. financer... Euh... Ouais, oh, je c'est ce euh, bon. Ouais, tout à fait. Bon. Et euh, comment est-ce que tes proches l'ont pris Alors, ils n'ont pas du tout été surpris. Oui Pas du tout, du tout, du tout. Euh... Ils voyaient très bien que je me plaisais bien en tant que chef de produit et que j'étais à ma place et que, et que c'était un métier qui me plaisait, etc. Mais le, quand j'ai commencé à leur parler euh, de l'idée de tenter la passerelle, ils m'ont tous dit « Ah, enfin !» <rire> Donc, euh, Ça faisait des années qu'ils attendaient ça aussi. Oui, oui j'ai eu plein de, même de petits courriers, de petits messages, parce que le mot est passé quand même euh, pas mal euh, auprès de beaucoup de monde et assez vite. Et mmh. j'ai même eu des retours d'amis de, du lycée qui m'ont écrit en me disant euh, « J'ai encore souvenir de toi. Euh, » blanc euh, faire médecine dentaire, et, et à me dire qu'ils étaient ravis que, que ça se réalise. D'accord. Et, et euh, comment est-ce que ton conjoint l'a pris euh, Très très bien. Oui. oui, il était très content. Et, euh, oui, pense qu'il il a aussi une certaine fierté. Oui. Euh, et c'est agréable, c'est important de se sentir swatty dans, ce, dans ces moments-là de transition qui sont assez euh, costauds. C'était ma, ma, ma question d'après. C'est à ah. quel point est-ce que c'est important d'être soutenu euh, par ses proches, par ouais. sa famille dans ces moments-là? Euh, c'est euh, essentiel. Par exemple, pour euh, la lecture de, de ma lettre de motivation, j'ai été extrêmement soutenue euh, par ma maman et mes amis très proches mm -hmm. qui m'ont relu, relu, téléphoné. J'ai été aussi euh, coachée, si je peux le dire, par d'autres personnes qui ont fait la passerelle. Ok. Euh, qui m'ont préparé, qui euh, m'ont préparé aussi bien pour l'oral que relu ma lettre, euh, parce que la... c'est une sélection qui se passe en deux temps. Il mm -hmm. y a un premier temps euh, qui est euh, do sur dossier. D'accord. Euh, je ne sais pas trop combien de personnes envoient leur dossier, mais il y en a généralement pour Paris euh, 18 qui sont retenus pour dentaire. Okay. Et à l'issue, il y en a 9 généralement qui sont pris. Et nous, dans notre cas, je crois qu'on a été 5. D'accord. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc il y a ces deux temps, le premier temps de la préparation de la lettre et le deuxième temps préparation de l'oral, si donc on a établi ici. Du coup, le, le matin de ton oral, euh, dans quel état est-ce que tu es euh... Stressée, sereine bah, J'étais dans un bon état d'esprit parce que je crois que c'est euh, euh, quelque chose que mon précédent métier m'a mis à bien préparer parce que j'avais passé beaucoup d'entretiens de, de recrutement pour des postes. Donc finalement, cette démarche-là de d'entretien de, de de vouloir aller chercher la performance sur euh, cinq minutes de prise de parole de placer des mots clés etc euh, c'est un petit un petit peu dans mes objectifs de métier euh, sur quatre ans je, en tant que chef de produit tu dois tu euh, dois savoir faire ça tu dois savoir faire ça et tu dois savoir le construire pour euh, tes équipes euh, de de de, force de vente etc donc euh, okay. donc j'étais prêt mais là, c'était pas différent parce que Alors, il, il y avait quand même le côté de... Il y avait l'émotion et l'enjeu, c'est ça. Complètement. Il y avait l'émotion et l'enjeu. Après, j'étais aussi très contente de retrouver euh, en face de moi des personnes euh, issues de, de l'université avec des carrières universitaires. Mmh. Je pense que c'est un monde qui est complètement différent de celui dans lequel j'avais pu évoluer les quatre années avant. Et, euh, et je crois que j'avais tellement envie d'y arriver que j'ai vraiment tout donné. Donc j'étais en mode, tu t'as pas le droit à l'erreur, tu t as 5 minutes, donc... Euh... Faut tout donner pour pas regretter derrière. Oui, pour... Euh... Euh... Ouais, exactement, pas regretter. Je dis. Et euh, c'est pas quelque chose d'effrayant de réaliser un rêve Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui t'a fait peur Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur euh... Alors non, c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur, c'est plutôt quelque chose qui m'anime, euh, qui, qui mm. me porte au quotidien, je trouve qu'il y a... Il n'y a rien de plus beau que de se dire qu'on réalise ses rêves. et euh, Si je peux faire ça tous les jours de l'année jusqu'à la reste de ma vie, il n'y a aucun souci. Pour une langue de l'église, Pas de problème. <rire> ok. Euh... Ok, ok. Et euh... Comment est-ce que tu capitalises sur tes euh, premières expériences et sur tes premières formations et sur euh, l'associatif aussi Ouais. Euh, Qu'est-ce dans... que ça t'importe au, au quotidien parce que euh, l'associatif m'a beaucoup aidé pour euh, mon, à ma première insertion professionnelle mmh. pour travailler dans l'industrie pharmaceutique. Ça a été un réel plus dans euh, les facilités de prise de parole, dans les facilités de négociation, euh, d'interaction, euh, de livrable, de réalisation de. Euh, Présentation sur PowerPoint, sur euh, maîtrise d'un document Excel, etc. Ça paraît être des choses très terre à terre, mais finalement c'est ce qui construit aussi les bases des, euh, de, de ces métiers-là. D'accord. Et ensuite, euh, aujourd'hui, euh, je pense que d'avoir évolué dans un milieu étudiant euh, très très riche et euh, multidisciplinaire, oui. bah, ça m'a permis d'aborder cette discipline sur l'aspect purement euh, étudiant, euh, euh, de façon assez confortable, parce que j'avais eu l'occasion déjà de rencontrer un petit peu euh, des étudiants issus d'autres milieux que biologie ou pharmaceutique, donc euh, pharmacie. Donc ça, c'est un bon point. Je pense que ce que ça m'apporte aussi, c'est... Euh, bah, je pense que c'est un petit peu l'expérience de... Une première expérience professionnelle, ça me permet... Euh, J'ai peut-être un petit peu plus confiance en moi dans le positionnement à l'hôpital. Oui. Plus d'aisance à être moi-même dès le départ. Je pense que quand on a 20 ans, 22 ans et qu'on commence la clinique à l'hôpital, que ce soit devant les enseignants ou devant les patients, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Et je pense que c'est quelque chose que j'avais peut-être déjà commencé à apprendre, moi, grâce à mon premier métier. Tu penses que c'est plus facile d'étudier quand on est plus vieux, plus mature hum, je, Ça, je pense pas. Okay. Peut-être pas étudier. En revanche, interagir avec euh, des patients. Euh, sur euh, bah, l'annonce par exemple euh, de euh, maladie parodontales, donc de maladies défensives, ou euh, en dermatologie vocale, etc., je pense que oui, il faut déjà un peu un, Une un certain recul et de vécu ouais, pour euh, pouvoir l'affronter et, et le faire de façon très professionnelle et de façon calme, sereine, c'est quelque chose qui s'apprend, donc eux l'apprennent à l'hôpital. Mm -hmm des étudiants qui ont fait la voie directe, et puis ben, moi j'avais eu l'occasion un petit peu d'aborder euh, ces, su ces sujets-là euh, en hématologie dans mon métier précédent. Ça n'a rien à voir, mais tu pratiques euh, la sculpture, le dessin ouais. et la peinture Ouais. C'est une de tes passions Oui, oui, oui complètement, depuis toute petite. Euh, alors là, la sculpture, euh, j'en ai fait l'année dernière, j'en avais fait euh, plus jeune au collège aussi. <rire> et euh, de façon spontanée, comme ça, euh, chez moi. Et la peinture, j'en ai toujours fait, euh, depuis toute petite. Je crois que c'était... Euh, ma grand-mère, je crois, que je ne savais même pas écrire, qui me donnait déjà des petites fleurs euh, qu'on allait chercher dans le jardin. Euh, elle me donnait une feuille, elle me disait pas avec des fleurs. Et puis, euh, je crois qu'après, ça a été un pinceau et un crayon, et, et ça ne s'est jamais arrêté vraiment. si ouais. peut-être pendant la période associative, <rire> okay. donc là, j'avais peut-être un peu moins de temps pour euh, dessiner, et aussi pendant ma période... Euh, en industrie par ma. Mais, euh, mais là, oui, la reprise d'études a été aussi l'occasion pour moi de, de me remettre au dessin, de, de prendre aussi des cours. D'accord. Et, euh, et c'est un, un très très bon passe-temps. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour toi dans ton équipe de vie, qui permet aussi euh, d'évacuer. Euh... Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fait partie de, ça fait partie de mon quotidien aussi, ouais. mmh. du côté de ma vie perso. Ouais. Mmh. Mmh. Du coup, ça le fait de pas avoir le temps de pratiquer c'est aussi un signal que tu fais de trop de choses j'extrapole beaucoup euh... oui je pense que ça pourrait après par exemple ça a été un... je le verrai plus dans l'autre sens c'est-à-dire que ça a été un moyen pour moi de, de peut-être moins travailler c'est-à-dire que quand euh... quand j'ai commencé à avoir de très très gros horaires en tant que chef de produit je me suis dit Kelly donne-toi les moyens de partir plutôt du travail ben, inscris-toi au sport, inscris-toi à la peinture, et tu auras tellement envie d'aller au sport à la peinture que tu seras obligé de partir à 18h30 du boulot. Okay. Donc, euh, ouais, plutôt dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes hum... Alors, euh, non, de façon globale, et parfois euh, la question peut un petit peu se soulever. C'est vrai que euh, parce que c'est assez fréquent quand on traverse des périodes un petit peu difficiles, ou des périodes de stress, on a tendance à se dire « est-ce que j'ai fait le bon choix ?», etc. Euh, c'est vrai que des fois je me dis, euh, je pense de façon un peu simple, euh, « Kelly, euh, t'aurais pu continuer dans l'industrie pharma, t'étais tellement bien lancée, euh, t'étais sur un tel poste... Euh, » Et puis en plus derrière, euh, j'avais des opportunités euh, dans une autre entreprise aussi qui était, qui était incroyable. Mais... Euh, ça, ça dure deux secondes. Ouais. Ça, ces mots-là, ces idées-là en tête, elles durent deux secondes parce que, parce que comme tu disais tout à l'heure, dans la notion de rêve, enfin je réalise un rêve et, et pour le moment, enfin, c'est un rêve éveillé, je suis ultra contente de, de me diriger vers ce métier-là et, et d'avoir repris ces études. Ouais. Et qu'est-ce que c'est euh, euh, la chose dont tu es le plus fière mmh. Alors, euh, là, ma binôme rigolerait là, d'ailleurs j'entends son rire au loin. Euh, ça va paraître très très bête, mais euh, c'est... Euh, on a un retour de la part des patients qui est exceptionnel. c'est assez incroyable, je pensais pas du tout que ça serait aussi énorme, les, les attentions, les retours qu'on peut avoir de leur part. Mm -hmm. euh, en fait déjà, euh, c'est très enrichissant parce que c'est gratifiant. J's j'ai jamais trop été dans une recherche de reconnaissance quelconque et pour autant en fait, j'ai beau me dire ça quand, par exemple, ils vont faire des petits cadeaux après des soins et ça fait tellement du bien qu'en fait, faut juste le vivre pleinement et les remercier. Et, vous voyez, j'ai du miel à la maison, j'ai des petits gâteaux et c'est un bonheur tous les matins de tartiner sa, sa petite, son morceau de pain avec du miel d'une des patientes. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. Ouais, complètement. Et l'autre chose qui me rend fière, c'est que, euh, que dans le métier de demain que je vais faire, j'y apporte une dimension manuelle. Mm -hmm. Et, euh, et l'idée de ne plus être derrière mon ordinateur, euh, mais euh, de faire du manuel pour euh, réparer euh, des choses, et au final, ce ne enfin, sont si pas des choses, ce sont des personnes, c'est gratifiant. D'accord. Du coup on aborde maintenant le mot de la fin, ouais. euh, est-ce que tu auras un conseil pour euh, ceux qui se posent des questions, ceux qui n'ont euh, pas encore trouvé euh, leur équilibre de vie, euh, le métier dans le local et trouvent du sens euh. Ouais, Alors, mais du coup ça fait beaucoup de, beaucoup de conseils différents à donner, mais euh, je pense déjà le... Euh... Euh... attends. Euh, dans le conseil pour la, pour la reconversion, si, euh, si c'est déjà assez arrêté de vouloir reprendre des études médicales, je pense qu'un conseil, c'est il y a un site internet qui est très bien, qui s'appelle euh, repère.org, qui est un, comme un forum et qui aborde des gros, le topic de la passerelle et, euh, et qui, moi, m'a beaucoup apporté de renseignements, qui m'a permis de rencontrer aussi des personnes qui ont pu un petit peu m'accompagner, me coacher sur la passerelle. Donc ça, ça s'appelle remède.org. Remède Donc là-dessus, on peut trouver plein de conseils, des questions, et échanger avec euh, tous les étudiants qui l'ont fait et qui l'ont réussi. D'accord. Donc ça, c'est pour la première chose pour ceux qui veulent la faire. Euh, ensuite, tu disais, pour les moments difficiles, pour les moments difficiles, puis ceux qui n'ont euh, pas forcément trouvé le, le bon équilibre le de bon vie. Le bon équilibre de vie dans leur métier, un peu en poste universitaire comme ça. C'est ça. Ok. Ouais, alors, j'ai un petit peu l'impression déjà que pour beaucoup, après trois ans de boulot, après la fac, euh, il y a une remise en question. Globalement, au sein de mes amis, c'est quelque chose que je ressens énormément. Mm -hmm. euh, ça va être un peu marketing, mais... Euh c'est quelque chose que j'avais remarqué, mais c'est de dresser euh, les pour et les contre, de, voilà, de presque faire un peu une étude de marché de soi-même et, euh, et de l'environnement dans lequel on évolue, et de dresser euh, les avantages, les inconvénients, et les forces et les faiblesses. Okay. <rire> voilà, enfin saute un saut sur soi et sur euh, ce dans quoi on évolue, et euh, je pense que c'est très structurant c'est quelque chose qu'on peut mettre sur une feuille, euh, le mettre de côté une semaine, un mois, le ressortir, voir comment ça a évolué dans le mois qui est suivi, corriger en fonction, revenir dessus, et je pense que ça peut être assez orientant et euh, structurant. Je pense qu'il y a quelque chose de très important aussi, c'est quand on est assez engagé, quand on est des individus euh, assez engagés dans ce qu'on fait, c'est de... Euh, je sais pas si c'est de s'imposer des horaires, mais euh, en tout cas de, de se fixer des limites et d'essayer de jamais les franchir parce que parce qu'on les franchit très facilement et c'est très dur de faire en, de revenir en arrière donc moi je pense que là où j'ai là où j'ai péché c'est euh, c'est de trop trop m'investir et de trop travailler en en quantité si bien en temps qu'en en délivrable j'en ai fait beaucoup beaucoup beaucoup j'ai beaucoup investi et, euh, et bon ça peut être bien aussi de, de se dire euh, qu'il y a la vie perso et pas la dénigrer, et, et d'être entouré aussi clairement, parce que c'est aussi les autres qui, dans ces moments-là, nous, nous envoient des signaux et, et nous disent clairement qu'on va trop loin. Donc c'est d'être entouré, de ne pas s'isoler, dans les moments euh, difficiles où on ne sait pas, plus trop, euh, voilà. c'est de ne pas s'isoler. D'accord. Est-ce que tu veux me poser une question euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on n'a pas abordé Ouais. Euh... Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé euh, Si tu parlais de la peur, moi je te disais que j'avais pas peur. Je pense qu'il y en a d'autres euh, à qui ça fait peur et à ceux à qui ça fait peur. Et ben, je leur dirais si clairement euh, vous avez envie de faire ça et que vous avez fait vos plus et vos moins et qu'il y a beaucoup plus dans l'idée de reconversion, n'ayez euh... plus peur et allez-y. Parce que je pense aussi qu'on peut c'est jamais trop tard, on peut toujours faire marche arrière et, et encore s'orienter vers autre chose. Donc, euh... Parce que la plupart du temps, ce qui va faire peur aux gens, c'est qu'on qu sait ce qu'on quitte et on sait pas vers ce qu'on va. Ouais, tout à fait, l'inconnu. C'est ça, c'est ouais. l'inconnu sur si un qui fait peur. Et donc, euh... bah, c'est comme pour tout. Euh, ça restera un inconnu si on n'y va pas, donc euh... <rire> autant aller euh... le connaître. Ok. <rire> Très bien.